Au feu! Au feu! La maison qui brûle! Aujourd'hui, c'est la journée internationale des pompiers. Et de quoi on nous parle tous les jours? On nous parle de politique. Alors moi, je voudrais leur rendre un vibrant hommage à nos pompiers. Parce que pendant que les politiques nous pourrissent la vie, eh bien, les pompiers, eux, nous la sauvent. Mais surtout. Qui remet Micheline dans une humeur coquine et joyeuse quand ils bandent leurs muscles posant à moitié nu avec leur grosse lance à incendie sur les calendriers C'est encore les pompiers. Non, mais je vous assure que pour remettre Micheline dans cette humeur, aucun politique n'y est jamais arrivé. Alors, euh, moi je dis, euh, et vive les pompiers, et vive Micheline et vive la France